Okay. Allez On est parti pour C'est dun dun quoi De quoi Légion ou non Non quoi Légion, non Non, c'est le piégeur. Le piégeur euh... du le Ok. Non, non, mais bon, je vais lui rouler dessus, hein. C'est ça, c'est ça. c'est dis Allez, avec Francesco Et pas comme ça tout le long Allez Oh, GG Vous avez fait un truc à deux ou pas Ouais, ouais, ouais. Pas mal. Je suis à 50%, je suis sur le, le moteur de, euh, du salon. Ok. Piège qui blesse. Oh, il, il est piège qui blesse. Oh. Je sais pas s'il continue d'être sur les... Wow J'avais une chance sur deux d'être... Euh... Bon, j'essaie de le tenir un peu, mais c'est pas, pas gagné, hein. Ah, je me soigne, en voilà en fait. allez Ok, je fais le pendu, là. Bon, j'essaie de le tenir ah ouais, un peu, mais ouais, c'est pas gagné, hein. Ouais. Bah, écoute... Attends, hein? j'ai le moteur à côté, Ah bon Ouais, ah il, bah essaie de, il essaie de, de full alors. piéger, hein. Ok, bah, je vais faire, je vais faire le saloon, alors. Ouais, c'est tellement chaud, j'ai pas de palette, là. Ok, il est dans le salon, il a, lâché, il a lâché Maillard. Absolument. Ouais. Je préfère donner les infos parce que... Bon, le moteur, je l'avais bien avancé, hein. Allez. Je vais voir s'il a pas fait... Euh... Oh my godness Attends, attends. Mais non. Oh my goodness Oh mais on a fait trois gènes déjà Bah ouais ouais. Ah bah... On a okay. pensé mon gars. Alors moi je dis... Moi, là, moi, là, moi je dis ok. Si on s'est pas bloqué avec les gènes, moi je dis ok. Le basement t'es pas là Non il est même pas là, ok c'est cool. Ah, attends, je vais bien. Ah y'a le moteur là-haut en fait qui était pas mal. Hein. En vrai. Hein. Ouais, celui du Bah là où il est en train de faire Titanic, là. Tu l'as ou pas Iceberg, tout ça, de ça. Merci. Ok, je retourne. De toute façon, il va être juste obsédé par euh, uniquement... Euh... Ok. Bon. De, de, il a l'air de partir en mode. Euh... Ok, je te souhaite. Ah, c'est un peu chaud. Hein. Faut, aller vite, là. Faut aller vite là. Je l'avais jamais vu ce skin là en fait. Ça fait un skin, si, bah, c'est celui, celui de. Euh... <rire> c'est le skin de Thomas Pesquet. <rire> ah, ah, ah, mais c'est ça. Mais ça en non, non, c'est euh, celui du froid en fait. Il y a une version euh, équivalente aussi en, en termes de. Euh, avec Bill. Billy, pardon. Non Et c'était dans les archives. D'accord. C'est la première fois que je le vois. Ouais. Le tour est joué. Et le moteur sur, la... sur le pont, je suis quasiment fini. Et il va euh, totalement piger là-bas. Il en. Bon, ouais, les le... T'es sur un moteur, euh, oui, cher quoi Oui, oui, oui. Ok, bah. Viens, Marc, on, va le faire distrait. Marre, on le distrait tant qu'il fasse ça. Non, ouais, c'est ça, ouais. J'en mets loin. Je Allez, ah, viens. Mmh. Oh. No, ok, allez go! Allez, Vlad, let's go! Oh. Oh. Il est rapide? Bah, il est pas piégé! <rire> Noël? On va le savoir dans deux secondes. No, okay. y a bon... Où, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? T'as vu où Charcot faisait le moteur ou pas Attends, je suis dans la merde. Ah, oh, okay. J'ai pas vu, euh, j'avais rien là, je pouvais pas m'extirper. Ouais, bah bon, on, essayer... on va essayer de t'extirper toi. Ah. Ok. Allez. Allez, viens, viens, viens. Viens, viens. Qu'est-ce qu'il va faire J'avais ou pas Du coup la trappe elle est où exactement Attends mais il a pas de trappe en fait C'est bon oui. J'ai une trappe. Si la trappe elle était pas loin, Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe me moi, me Je Ah non euh, Moi, de toute façon je suis proche là si.. J'espère que. Les blessent, donc ça amorcés, hein. ouais. Non non. Ah au même endroit Oh non. Là il va falloir un bourreau, là. Hein. Il va vers toi, celui qui fait un totem. Oh c'est le PNJ. Allez go. Les tunnels là Ok. Est-ce que la porte de sortie est ouverte oui. Ok. Oh. Non Elle est attrapée là. Hein. Au milieu. Moi, pas été ok. Et oh en... Oh là là En plus, tu peux baisser la palette en fait sur le. De se crochet, non ouais je pense que ouais ah, viens viens Oh là là on revient Et non Allez Oh je fais ce que je peux oh pour me soigner T'es en P1 On peut le faire on peut le faire hein. deux, ouais. Ok je vais ah, moi, Ace je Ace Ace, Ace, Ace soignez moi Ace Ace, ace, ace, ace euh, n'en a cul, ace, viens, soigne-moi, ace. Ah D'accord. Ok. Allez, retour au même coup. Ace, Il m'a laissé par terre. Allez, fini de me soigner. Ah ouais, parce qu'il peut plus te récupérer là. Là c'est un peu mort pour lui là. Non oh mais non. Qu'est-ce qu'il fait Allez, viens. Mais vas-y, viens, mais... Euh, ok. Allez. Je sais pas s'il y a... Euh, faut ouvrir Non, c'est le PU! C le PU qui va être ramassé! Foncez! Foncez! Il me prend... Vas-y, vas-y, vas-y, Charco, passe, passe, passe, passe! Ça donne quoi? Wouah! Okay. <rire> C'était limite limite, hein Ok, très bien.